Nouvelle, bonne nouvelle, bon nouvel, mesdames et messieurs, Jodia, la police résigné pour puis bail chef gang gang Timacac réponse là Jean mérite là après gros désrespectant après gros désordre après gros coups ça que la police va mettre chef gang Timacac Côte d'Ivoire arrivé tout est pour pipi quatre policiers et ben Abdou Jodia là la, la police entre là Kay Timacac mesdames et messieurs côté au vide plus passer trois bandits à terre il y a plusieurs âmes qui tombaient. non seulement la police vide les nègres à terre ne yo pas kite la police pas cadavre sa a été pour chef gang Timakak tajonou pou pour chanter entièrement ka brit même Jacques barbecue pas gen bagaille comme ça et ben la police pote aller ni nizam ni cadavre pourquoi n'a pas dit la chef gang Timakak monsieur gen problème et la police s'est menté là c'est maintenant pas fini pour pas et ben résoudre petit problème ça timacac cap taïrouzé cap fait, et de fait Cap, a la figure la police, mesdames et messieurs, mais fois ça que France, elle, elle, décide de tourner dans la tournée, il faut qu'il tourne un bon et écoutez le passé, il faut qu'il quitte dégâts, faut qu'il quitte des blondes dans les yeux. Il faut te tristesse, la caille-chef gang, Ben Nous allons inviter à obtenir plus de détails dans la vidéo, mesdames et messieurs. Nous allons saisir de quelles tactiques la police utilise pour arriver, entrer, la caille-chef gang, Timakakan, pour de l'eau dans nos yeux, chef gang, qui est même en fini avec la police. là. Et je dis encore, il y a un autre policier tombé environ. Et cinq policiers tombés la sortis hier pour je dire, il n'y pas douce. Même, mesdames et messieurs, nous allons inviter à obtenir tout détails so sur dossier TT avec femme Ziléa Magaillon pile là lagé toute voix dehors tout de temps et message secret tété aveni femme Ziléa là qui pral gain pour faire quelques live là pour venir là avec tété li et tété elle telu sans pitié sans filtre monsieur là lagé toute cause dehors monsieur là lagé toute voix dehors madame et monsieur nous pral inviter ou attendez là n'a pas tourné mon dans live ou col c'est tel bagaille pour tel monde ou faut qu'ou bail détails donc si on fait pour suite m'pa ka dire rien OK Mais moi-même, je suis ça. En passe dans le dossier le plus important pour la République. La police font cours aujourd'hui. Hein? Malheureusement, encore, il victime dans la police. Nous salue tout le monde Mel, qui connecte connecté sous 99.1 Radio Pepla, La Kail. Et Tout le monde qui attendait. Mais je pense que ça, son leçon pour un pile tout, pour un prouident série de monde que vous croisé sur les réseaux sociaux. En pile prudence. En pile prudence. <laughs> C'est un petit crasse mélange. Vous comprenez? Parce que après trois ans d'expérience que nous avons partagé comme amis, et puis on décide un bon matin, bon, même si on monte dit de l'y pas faire ça. Parce que nous avons habitué à partager des qui plus que ça qu'on partage. Pas forcément des sentimentale, non? Mais des bages comme si soit politique ou bien l'autre dossier. Et ça te fait une bonne autorisation pour publier tout. ça. ouete Ou pas capable. Même pour blague. Pas un problème. Ok. Écoutez. La police font coup aujourd'hui. Qui s'est passé? Malheureusement, il y a trois policiers qui tombent en bas de balle. Ça fait longtemps n'a constaté avec qui facilité nous exam décidé pour prendre un pays d'Haïti dans le non. En particulier, zone région métropolitaine net. Région métropolitaine net, bandit Et c'est peut-être ça qui est problème avec moi. Je un exemple. Avant-hier, c'est lundi passé, il y a un zorequin qui actuellement dans le commissariat d'Elma, qui fait un kidnapping. Il a kidnappé un monde qui était dans Soubaou dans la zone Delma 33, dans la zone Chardonnière. Pendant que vous prenez les pour une machine en panne caoutchouc, dans le même moment, vous avez un petit bus d'abonnement qui passé, vous avez un petit bus, vous avez pris un moun qui a été kidnappé, vous avez un petit bus, vous avez parti avec. C'est un pays difficile. La police débarque, vous prenez tous les deux machines. Vous allez avec un commissariat Delma. Machine Zorekin ça selon information que j'ai c'est pour gros chabrak il y a monde qui dit des pour ça c'est parce que on pas cité non comme ça tout temps pas gagne tout détail mais pour montrer comment pays est difficile machine ça c'est ta machine oneg d'ailleurs qui se cousin en gros chabrak dans Delma qui habituellement gon côté l'habitude camper que je pour vous dire D'ailleurs, pas de m'en parler là et dire ça à tout monsieur parfum soujé, mission tiquasse en, en la on y aille. C'est tout ça. oui, qu'à un problème ou avec Pavel de parler, a besoin de faire mes bouche, vous a pas capable. Eh ben information me gagné. Mets qui récipient t'as bail, pression là pour, pour récupérer machine oui. Alors que aucune déclaration de perte n'a été faite. Y a pas fait qu'une déclaration de perte non. Ça le dit que le lui a dit non, ça arrive que son machine que n'est kidnappé ou te prend, et pas vrai. Parce que pas de déclaration te fait. Et pendant que je parle la machine, il n'y a commissariat je vais qui est-ce qui le qui est-ce qui va le prendre, qui est-ce qui le Je si je ne pas Et ça, y a un petit à faire là-bas, vous attaquer, ou un journaliste qui vient à faire a fait commenter, qui a parler. Je ne sais pas si le fait que bandia piafé Nèg timakak yo hier yo a assassiné trois policiers. une opération tant mené. a plusieurs nèg qui tombé parce que me moi image yo, image vraiment choquant. Et yo sacrifié nèg yo à coup de balle. Et me d'accord que la police qui font coup de maître. Nèg tombé avec zam nan main, pas des traces. Ça fait bandi fin tombe, et fin quitte cadavate, Nèg pral pral, ferra ra, fer ben sous la police, pa dwe gen bagay kon sa. On bandit tombe, dégage n, pati ak cadavla, voye l bagaye. Lage, ben yo toujou bouler boule nou, même lage tout bagay. Ou re, soare le, e, méri a vine pran li, parce que dwe gen fausse commune nan, nan, nan, nan, nan, mire, nan, zon yo, nan, nan, nan, nan, nan, A nan, nan, nan, loin. Ou ou bien nan, ah, oui, nan, y yo tu vois nan, boule nan, a, prendre un policier tout vivant, il a bourré on en fou dans la zone, dans a craché du fait. Tout est à fait ça. Eh bien écoutez, trois policiers, ça retombé tombé, malheureusement, ils vont prendre embuscade Parce que t'as semblé qu'il au moins trois bandits tombés hier. Gon policier dit que c'est quatre, même si y a au moins trois bandits tombés. Et c'est dans le même cas de figure, ça va être embuscade embuscade pour la police. Et malheureusement, Patrouille, ça a trois policiers là-dedans qui pas de pas. Ils <coughs> ont sauté un buscade l'an et ils ont assassiné Trois jeunes policiers. Aïe, aïe, aïe. Parce que chaque fois que un policier tombait c'est nous-mêmes qui perdons parce que c'est quoi nous avons les policiers C'est quand même triste ça qui passe. Et bien tombés Et il y policier Pierre Paul Junior d'Orsay. Il Nicolas Robinson. Et bien Medez Fortilien, c'est Nègre ça a tombé hier et c'est Gang Timakak qui vide les balles. Monsieur, ça a été affecté dans le sous-commissariat Thomas Saint. Il embuscade et yo vide balle balles sur yo hier. Jodi la police retourne dans la base, et ça te fait di la police. Bon, c'est vrai, je comprends une situation à compliquée. La police besoin de renfort, cependant. Moi, penser pense si au commandement PNH, la gen volonté, tu as pile de qui fait. Parce que la police, débarquée jodi elle est entrée dans Fierti fierté macaque. Elle tiré sur la police, la police tire tiré sur yo Et il au moins trois nègres qui sont encore encore aujourd'hui. Et il y a manche long qui est récupéré. Je vais regarder Ah, c'est bagay sadik sadique net. C'est bagay sadik, sadique. Parce que, écoutez, si la police, n'est ne pas dit tout de tous les parce que, ben, il y a eu bon, garantie, J'en ne vais débarqué jodi à dis, dans Fiat là. Ce n'est pas un écoutier, deux nègres tombés, deux armes récupérées, puis ils sont contents. Mais non, et tous les policiers ne pas les tuer. Combien de policiers déjà avec Timakak ont tué mais il y a presque une dizaine de policiers déjà pour nous en l'air. Vous n'oubliez ça Ça dit, c'est pas parce que nous tuez trois grands de gueule contemplées, nous contentons nous, on tue des bandits, des bagailles. Prend... Non Ça, son un petit bagaille lié. La police doit arranger pour mener des opérations côté ton ad là. Elle est bêtise. Et bien ton comment bah, t elle être liée Eh, quel est le Comment bah, t elle être liée encore la pleine non bah, comment le te lance ba alien? Eh bah, ton tonnat ton pouz pour hein? Comment le te dit l're Ah, tant le sa le dit que, gon réalité que nous beso comprennent. Eh ben, écoutez, si la police kembe, j'en descend jodi dans nan, dans la boule, dans fierti makak, kote au oh, moins trois bandits tombés zam récupere, si nan yon fait jodia, yon fait demain, mbo, Moins d'une semaine yon ka élimine ba aïti ma kaklan le a. Tonad? Ça a dire que, au oh, moins, moins d'une semaine, n'egyo une capacité pou yon ça sa gen la. que, vite l'homme décide d'installer un chef gang nan, nan oufalez. Mam gade sous sou machine yon, à l'aise alèz, machine en panne. yon al chercher chercher ou vine ranger pan nan, la police pas arrivé sur yon. quoi de bouquet pourri? Alors, ce que Tima Gali te commence par résultat, qui ça qui explique aujourd'hui la faiblesse Tima Gali? Qui ça qui explique, François, qui m'a parlé la m'toune, ou pensez m'deblio. M'la me ou, Eh, la piret! Elle divers, complot, m'la la piret! Parce que, fuck, nous parler paroles de parole. Qui ça qui explique Faiblesse Timagali dis. Tendez bien. Qui sa Ti Timagali par renforce dans quoi de bouquet? Explique. France Il y a besoin de détails sur ça. Qui ça k'explique? Ou se directeur général police? Ou constate, gè yon entité dans police là qui vle bas résultat? Qui ti monsieur Yudmoyo? quest ce monsieur soit yo, qui a frappé? Même vite l'homme qui vient à prendre j'arrête là comme ça. Mais qui la ce que attaqué monsieur? Pour que chaque opération, calme c'est la police, c'est policier de victime. Parce que vous pas planifier. Si vous a un résultat, longtemps et par chaque milan ans, vous avez un bot. Vous font un bot encore, oui? Ma vais sous sa ça demain. Pour vous no donner plus de détails. Mais écoutez, pour qui ça? Si Magali a pas résultats quoi des bouquets, Et bien nous pas chercher moyen pour renforcer. Policiers, vous, est, calsons les yo dans uniforme nan, oui, uniforme nan fini sur yo cheveux, ou pas ça, au commandement de police là. Qui est-ce qui gère question logistique pour police là? Ah monsieur, ça fait honte. Ça, ça plus que honte. Comme si, ma, ma garder les gens dans l'on me la, bouda yo presque dans la rue oui. oui? Il n'y pas normal. Ça veut dire que, imaginez, policiers travaillent en difficulté. Même bottes que le baguen, même tennis, même un bon soulier dans le baguen. Faites pas krivé là. Dans une situation compliquée, pas un chef qui demande demandé y a un bon et Il y a une besoin de sécurité. Ou pas de policiers de policiers qui fait oh un oh. dans de la, gon paquet de policier de la avec qui dit mtete, tete eh, Biden moi tombe ou pas eh ben ça bon, samkadi yo. Eh, Biden yo tombe, Biden yo tombe, ça yo. monsieur welcome to america ça eh, oui eh. welcome to the us <laughs> ou samdou, yeah. paske, bezon, on prend ça parce que Biden yo tombe. gon le ca rivé là n'a besoin on graine policier pour mettre non point nous pas jeune non nous pas jeune parce que parce que sous besoin, on est comme sous besoin. Il y a des qui ont volonté, qui di ou pas parti eux-mêmes. Il y a des policiers même si m'dan non, moun, qui filme, sont pas y a des qui pas de si, de parti. qui ont de qui ne décider pas partis. Il policiers mais il faut un meilleur traitement que le policier. Yo. Ça le dit que un policier travaille, travail, d'ailleurs, premièrement, il n'y a pas de garantie Si l'a opé, a opération, il n'y comme si la famille allait mourir. Avec elle. Après un mois, il contente parfois trois mois, parfois il y dit, après un mois, nous nous couper le cheque. Li. Alors qu'il mourir dans le cas de service. Parce que vous avez dit ça déjà. Quand pile le k'al calme la police, ce n'est pas parce que le est dans pays, non C'est parce que c'est moins plus facile pour le travail. C'est e un chèque défendre. il Et Ça fait long bandit, il policier comme ça. C'est mal ou fait. C'est vrai qu'on a nan andan Men gen policier de brigand, qu'il qui déjà bandit, qui a légalisé le e so banditisme dans la police comme ça. Mais il y gen policier. C'est un chèque défendre. Est-ce que vous comprenez, M. non? Alors que... Nègla nègla non unité ti 4 la ou pa vle balil ou pa payer la temps et sont paye la son pitance nègla pral travail ou exiger 12 heures son pas grave oui tant de oui. li tag non poste en public 5 janvier 2023 moi répond lui en public en même pour cela et commenter à li là jusqu'à présent, ne partagez le sur page Li Les connial commenter lui dit oh, mon émotionnel si me répond ni en public alors que il tag li même en public. Et tellement relaxité, tout pas continuer. Depuis le san ne pas Et moi j'ai impression, c'est parce que Daniel temps sa yo, moi toujours ele à Galvez pour intervenir dans l'émission, ça pas nickel. Parce que son monde qui doit chercher attention. sous quoi ma dans il ça la société Je ne pas de problème avec tout n'importe temps dans l'émission. C'est toujours un plaisir pour me participer à l'émission. C'est toujours, hein. toujours un plaisir pour besoin de de la République Dominicaine, Je ne connais plaisir pour me moi. Je pour Je ne moi pas en Haïti, quand pile qui a passé, c'est pas seulement les politiciens qui doivent changer, non? Mais c'est nous tous en Haïti, qui supposent changer. Que c'est, que c'est, um, journalistes traditionnels, que c'est journalistes, et, et, et nous-mêmes, ça, qui sous Facebook, là. de que nous devons changer, là, car, si nous voulons payer, avancer, côté, nous, devons l'arrivée, à vraiment je n'ai aucun problème avec toi et tété pour ça très bien Je sais me c'est un dan qui ki toujours a ou écrire après l'objet tété j'ai un bagage pour publier là m'pas peut-être que on pas obligé d'accord avec l'opinion. moi même tout pas obligé d'accord avec l'opinion. mais nous fait un débat sur lui qu'est-ce que m'a dit tété en tant qu'un journaliste ou pas supposer yon moun en tant qu'un journaliste ou pas supposer yon moun qui a chiré qui a chercher compte avec moun Ok, ou là pour ben nouvelles, ou là pour ok, ça qu'arrive ou faire des bâtons en situation, soit en bagarre qu'à passer dans le pays, je suis d'accord. Mais Tete, en même temps tout faut coup à faire non façon tout, sans kou pa chiche koné, juste pou détruire en monde. Temps de jouer en bagarre, t'étais. Mais pas de problème à ça, mais avec ou, mais pas un journaliste mais pas Toujours dans le quoi, toujours, je quoi, bon, Mais de façon que je dis, excusez-moi, je sais que tu es malade, ce n'est pas le moment. Mais dans ce sens-là, moi-même, tout le monde a besoin de moi ou Pour raison Mais quand il y a des choses qui changer, ce n'est pas seulement les politiciens qui sont supposés changer, non? Mais nous-mêmes, journalistes, nous sommes supposés changer, nous-mêmes... Ok. Bon, je vais être trop pressé, je vais être trop pressé, je vais être là. pressé. Pourquoi je vais pressé ça, yo? Parce que nous pas pas ça dit, on m'a que n'a changé depuis 2020. Et ça te fait venir très prudent. Et désolé avec un si pile d'amis, qu'a p'écrit, me a me, que, mon petit crasse réticent pour me répondre, c'est parce que m'a réfléchi. Si il y ait fait ça, je viens guère doute sur un pile d'autres monde que me sur route moi, pendant deux ans, pendant un an là. Est-ce que y'a pas qu'a fait ça un bon matin? Comme si le levons l'air le, et puis péton scandale. Et me son nés bon Dieu, rien même, bras le montrer ça tout à l'heure. Ça veut dit que nous n'avons pas rien du tout. Depuis 2020, toujours à parler. Et ne parler de tout et de rien. Et ça peut changer à partir de décembre 2021, après la publication de fait sous sénateur. Nous vais faire entendre ça tout à l'heure. Malgré tout, je n'ai rien compte que le fâché, on ne peut plus. Je vais essayer de retourner vers lui. Parce que je me sens que je faire le fâché. Kounia dit maintenant et cetera. Et puis toute bagarre vienne nous continuons à parler. Jusqu'à ce que dernière conversation nous date, 31 décembre 2022 et me pas faire entendre Je l'autre. On dit tellement saisi me frustré moins paniqué parce que on pas pour ça qui publié, non pour ça qui a dit sur réseau yo. M'a dit tête mais est-ce que c'est de moins la parler Parce que Ziliette comme qu'on est, est-ce que c'est de Thierry El-Telus ça à la palé On est comme si, qui par bon même, qui sont dangers et etc., qui, qui a menacé. Moi-même, Thierry El si il y a que seulement présenter une image, parce que moi pour détecter tout le foyer. Yon image, yon message, yon vidéo, yon texte que moi-même écrit que menacelle, m'suspende parler dans le micro. Prends ça à faire TikTok à Si Ziliet capable vini, sous Facebook, j'en le là, pour le présenter yon image, yon voice, yon vidéo, yon message que moi écrit que moi, menacelle, m'suspende parler dans le micro. Parce que m'pagne tant pire avant ça. Pour toute femme qui connaît Tété, nous sommes qui très, qui très gentille. Nous seul, so, parlait avec mon anti classe à longtemps, c'est le map discuter bagaille politique. Parce que maintenant, nous mon cap parlé de Tété, m'a dit est-ce que c'est de Tété, est-ce que c'est c'est ce vrai Tété que la parlait de Lila, on pas pas. Mais nous qui dit que elle avant avant dossier sénateur. Et nous prenons le Ma nous avant dossier sénateur, après dossier sénateur. Et nous comprenons le pays. Et nous comment le conseil de monde qui est fragile dans la société. Parce que ça me veut nous dans la tête. Moi-même, personnellement, mp je ne pas avoir rien contre lui. Je ne pas faire rien. Lui dit, m'attaquer le kibo. S'il dégue, mais sa jule t'a publié déjà parce que est très émotionnel dans sa lapdiot. Il pas eu consistance dans sa lapdiot pour qui ça bon OK il pas leader pour, comme d'elle il y a intention candidat il pas leader politique pour qui ça me menacé? bon mes amis bon même si bon même si oui c'est filer ou bien causer n't'a causer à clil patavli parce que en réalité ce n'est pas ça te jambes point de débat nous non nous quand on parle, parler ne faire des échange et me souvent dit ça bon dit ça pour tout le monde qui tandem. Mon bon exemple vivant qui c'est Nerline Valkour. Nerline c'est également Zami Mike. Moi bien Nerline depuis presque ou bien plus d'une quinzaine d'années. Mande Nerline si moi-même tete en foi dans la vie Nerline son belle femme. Ah monsieur Valkour, mon Nerline son belle femme. Mande Nerline Valkour, est-ce que moi-même tete qu on ko jamais écrit une parole déplacée depuis la me Cela dit que si ou en gen un fille que m'bien T'as gonti mot et déplacer de placer parler mon garanti c'est parce que le bambe occasion pour ça. On pas jamais manqué mon déga bien fonce de détails que me pas supposé. Nous c'est humain, il est humain de se tromper. Ça qu'arrivait que qu'on fait erreur. Mais